Après, après trois pages après trois pages et oui, en fait je soulignais le, le mot et je cherche dans le dictionnaire français français mm -hmm. la euh, définition le mot et après enregistré sur mon téléphone portable parce que euh, je l'ai lu à, à haute voix trois, phrases, pages, ah, trois, un, pages, trois pages trois pages trois pages complètes. Et, je me suis écouté, je me fais dicter le lendemain, pas ce jour-là. Maintenant, lorsque je un lire hein, en français, même si je ne connais pas. Euh, première, première, je lis au moins trois fois, une page, au hein, moins trois ah. fois. première, première fois, je vais comprendre mm. ce que ça veut dire, de quoi il s'agit. Deuxième, deuxième, je cherche le mots que je ne connais pas. Je n'ai autre à côté, je mets ça en crayon à côté. Mais je cherche dans le dictionnaire. Le nouveau mot et troisième c'est l'expression que je connais pas si c'est moi qui écris, qu'est-ce que j'ai utilisé comme expression voilà si c'est euh, voilà comme ça j'apprends euh, de, de nouvelles expressions elle m'a aidé pour écrire une phrase juste déjà quand j'avais euh, écrit j'ai écrit je ne sais pas comment je euh, je peux mettre euh, proposition et par exemple les le, adverbes le, le sujet le temps oui. Oui. comment je peux utiliser oui. et quand j'ai lu voilà, j'ai ça vous aide beaucoup au niveau mmh. grammatical. Oui, okay. le, le niveau de structure, le niveau pour oral, mmh. pour parler. Donc ça vous aide sur tous les plans Tous les plans. Oral oui. et écrit Oral et écrit. D'accord. Mais surtout écrit ou vraiment les deux Non, non, vraiment les deux. Ah, bon. Sans écrire, on ne peut pas utiliser cette expression. Une fois on vous l'utilisez, ça devient nous-mêmes, c'est devient à moi cette expression. Si, vous avez, si, vous, si, si on apprend que dans la livre, ah, c'est comme ça, comme ça. Ce n'est pas encore à nous. Il faut utiliser. Mm -hmm. Utiliser, mm. une fois utilisé, ça y est ça. Donc il faut écrire. Trouver des moments, trouver de des textes, trouver des, des sujets intéressants, écrire.